Le beau livre de pantri euh, de Canada, voilà, On est là, on est bon. Ah. Prolix ou la Königse oui. Prolix ou la Konix? Prolix ou la Konix? Absolument. Voilà. Alors, je te présente mon éditeur, oui. Martial Ménalier, Bien mon, sûr. mon éditeur habituel. Très connu dans la région et même au-delà. <rire> hein oui, même hein. à New York. Hein. Oui, oui, oui, oui. Lydia Thibodeur, elle-même, en personne, Céleste Escudero. Elle le dit elle-même, Céleste Escudero. En personne. Dit par elle, on ne peut pas en douter. Présente ici, Et notre ami Robin Desbois. Le branchu, le branchu, le bien branchu, le bien, bien, le branchu, branchu, bien, le bien, branchu. bien branchu, voilà. Voilà, Romain Desbois, le bien branchu, voilà mon bébé, voilà, voilà. C'est le le une fameuse branchette, branchette, c'est du cerveau, Ce que l'amour peut rendre con, me dit un jour un non-voyant. Appuyé sur sa canne blanche du côté de la rue de la Paix, pour se faire plumer de la sorte, j'ai dû tomber sur un pigeon. D'autant que tout le monde sait que dans ce coin-là, il n'y a pas de quartier. <rire>